La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine et également le mien. Euh, vous savez comment ça fonctionne, vous me soumettez via les réseaux sociaux et asociaux des contenus à vidéoscoper via le hashtag vidéoscopie, avec ou sans accent, c'est pareil. Et je ne retiens que ceux que vous êtes plusieurs à me soumettre, et là vous avez vraiment été nombreux à me parler d'une certaine sorcière, pole danseuse, strip -teaseuse. alors évidemment ce sont des mots-clés auxquels on ne peut résister, avant de la découvrir néanmoins, évidemment. Dix ans, dix ans que je n'avais fait de tournée de conférence en province. Ben oui, la France, ça n'est pas que Paris. Alors, à l'occasion de ce dixième anniversaire, je tournerai dans les villes qui s'affichent en ce moment à l'écran une conférence inédite qui s'appellera « Pas sur le physique ». La conférence, c'est cette heure et demie où je viens vous raconter des choses en toute simplicité, en toute intimité et en toute sincérité. Donc je vous livrerai des anecdotes que je n'ai jamais pu raconter sur la presse, sur les médias, sur la radio, sur la télévision, sur mon procès et également un certain nombre de choses qui simplement me feraient tomber sous le feu des algorithmes YouTube. Je le dirai dans Pas sur le physique, liste des villes à l'écran. S'il y en a une pas trop loin de chez vous, je vous encourage à réserver le plus vite possible lien à l'écran et en pied de, de vidéo en description. À titre d'information, la dernière sur Paris s'est vendue en quelques jours. Je m'appelle Lisa et je suis voyante stripteaseuse et aussi étudiante en art éguine et féministe. Oui, alors c'est toujours intéressant de découvrir euh, par quelle liste, par quel qualificatif, par quel dénominateur les gens se, se présentent. Hein. Donc, elle a choisi de se présenter par son prénom, hein, ce, qui, ce qui est légitime, son, son hobby, d'accord C'est-à-dire que normalement, dans le monde traditionnel, le monde ringard, le monde d'antan, les gens, se après leur prénom, généralement, ils il rappelaient leur, leur profession, c'est-à-dire ce qui subvenait à leurs besoins. Les voyantes, euh, astrologie tout ça, euh, ça c'est généralement une passion, c'est rarement ce qui paye tes, tes factures. Euh, Scriptiseuse, on va le découvrir dans quelques instants, je ne sais pas si ça paye beaucoup les factures non plus. Et étudiante, ça confirme bien que tes deux premières, entre guillemets, professions ne sont que des hobbies puisque tu ne peux pas les exercer à plein temps si tu es étudiante, et, euh, et lesbienne, donc tu préfères les femmes, c'est ton choix, comme disait l'autre, c'est un passe-temps personnel, et, et féministe, donc tu, tu nous laisses deviner ton inclination politique. Bien. Euh, oui, c'est intéressant comme façon de se présenter, ça veut déjà dire j'ai fait un choix de vie qui consiste à échapper à toute contrainte matérielle, et on sait depuis mon ma vidéoscopie sur Marguerite Stern, que quand on cherche trop à échapper aux contraintes matériels, ça se termine généralement sur OnlyFans. Et du coup, matériellement, ma vie, c'est devenu un enfer à cause de ça. Donc les garçons, si vous voulez genre, vraiment vous, nous, nous soutenir, euh, donnez-nous des thunes. Parce que les amis qui prêtent euh, qui les appartements, qui les maisons, qui les immeubles, euh, qui offrent des voitures, etc., finalement, euh, quand ils ne sont pas rétribués euh, rapidement et régulièrement, eh bien, ils s'arrêtent. Et donc, tout à coup, les belles intentions et les belles âmes échouent sur, euh, sur OnlyFans. D'ailleurs, on se demandera en post-production ce que devient l'OnlyFans de, de, Marguerite, de Marguerite Stern. C'est une belle entrée en matière, les On est content de t'avoir rencontré. Donc là, on voit France 2, Cité, enfin on voit France Télévision en tout cas citée au générique, euh, ce qui veut bien dire que là on s'apprête à avoir quelque chose dans lequel euh, a été investi une partie d'argent public. On imagine hein, euh, si, si France TV est citée alors je ne sais pas exactement comment fonctionne les, le, le circuit monétaire euh, CNC, euh, subventions, redevances, mais j'imagine qu'on ne cite pas France TV juste par euh, parce qu'ils ont prêté quelques moyens techniques. On imagine que d'une façon ou d'une autre Hein, on cotise pour ce qu'on s'apprête à voir, donc on espère que ça sera pour le, pour le bien et pour l'utile, surtout. Mais alors, on va faire des choses assez sympas, même au premier cours. Donc la posture générale pour la dance on se met donc toujours face au public et mon corps est totalement vers l'extérieur. D'accord. Euh, donc là, nous nous trouvons dans, un, dans un, un, un gymnase, ou plus précisément ce qui ressemble à un appartement aménagé en gymnase, et nous voyons deux femmes en ce qu'on appellerait, euh, je ne sais pas, des, des, des, des justes au corps, ou des, des, des tenues de travail, sur un cours de pole dance. Très bien. Euh, dans la hiérarchie des, pri des, des, des priorités, du féminisme, euh, manifestement on... c'est la réintroduction du pole dance dans son élément naturel, je ne sais pas j'avais cru naïvement que euh, le pole dance comme toute la l'esthétique et l'érotique pin-up euh, consistait à avilir le corps de la femme, à l'exploiter à le soumettre au regard lubrique mais je, je, dois, je dois être mal intentionné il y a quelque chose qui, qui doit m'échapper que je n'ai pas dû comprendre puisque Là, euh, ça semble fait en tout, en tout consentement et ça semble participer à une forme d'émancipation. Manifestement, j'ai l'esprit un peu trop lent. Et donc, je vais commencer à marcher en gardant cette tension extérieure. Je commence par la jambe extérieure, quand je commence à marcher. Et si tu remarques, je fais des tout petits pas autour de la base, mais mon corps est loin vers l'extérieur et je me lâche totalement. Oh, C'est beau. Merci. C'est déjà beau. Alors après, ça va être magnifique. Quand j'étais adolescente, je me rappelle avoir eu ces réflexions. Euh, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est le make-up, les fringues, euh, faire ma pétasse, euh, écouter Britney Spears et danser, etc. Euh, glousser avec mes copines, j'adore ça. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Et, et en réalisant qu'en fait, c'était dévalorisé, mais donc j'ai intériorisé, suis dit « putain, merde !» C'est ça qui m'intéresse. Donc, je suis conne. Euh, comment te dire, je pense que c'est une réflexion qui est, d'ailleurs elle l'a montré physiquement, c'est frappé au coin du bon sens, hein. je pense qu'elle s'est tapé le front, voilà, là on la voit à, à une 23 mains sur le front, euh, effectivement euh, tu n'es pas dénué d'une certaine lucidité sur toi-même, euh, après heureusement que c'est toi qui le dis, parce qu'évidemment si une personne tiers savait formuler la même opinion à ton, à ton égard, euh, on lui rapidement taxé de misogyne. Dans le réseau, c'était Putain, merde !»« C'est ça qui m'intéresse. »« Donc je suis conne. »« Et voilà !»« Je suis une pauvre conne. Merde !»« fallait que ça tombe sur moi, quoi. »« Tout simplement, on est juste dans une société misogyne. »« Où, ben... Bah, euh, »« La féminité, c'est... Euh, »« C'est nul. »« C'est considéré comme quelque chose de... de »« De pas bien. » Oui, alors on apprécie l'élargissement du, du, du, du champ lexical, hein, on se gorge de tout ce vocabulaire. Tout simplement. Euh, tout ce qui est relatif au code de la féminité, c'est de la merde. Voilà, euh, c'est aussi simple que ça. Et donc euh, ça va être ben, tous les codes euh, vestimentaires, les codes corporels euh, et les valeurs associées à la féminité. Donc l'écoute, l'entraide, l'empathie, montrer ses émotions. Euh... Ah, c'est marrant parce que là, c'est une redéfinition légèrement expose de la féminité, puisque, en premier, ce n'était pas une question d'émotion, d'empathie ou d'écoute, qui sont, encore une fois, des, des, des mots qui tiennent lieu de valeur, qui manquent, je l'ai démontré amplement dans mon travail précédent. Sa, sa première définition de la féminité, hein, on y revient, toujours revenir à l'auteur ou à l'autrice, c'était... C'est le make-up, les fringues, euh, faire ma pétasse, euh, écouter... Donc, imaginez qu'un homme d'accord Mal intentionné forcément parce que c'est un homme, résume la féminité à make-up, fringues, pétasse, écouter Britney Spears et danser. Imaginez l'affront à sa majesté progressiste si un homme formulait un constat aussi accablant. Mais quand c'est l'intéressée elle-même, ça va, c'est pas grave, il n'y a pas de, y a pas de, de, de, de réduction... Euh, c'est inqualifiable en fait. C'est-à-dire que là, vraiment, le progressisme se mord la queue en érigeant en porte-parole des gens qui devraient lui faire honte et qui marquent des buts contre leur camp. Euh, mauvais contrôle, les ballons, contre son camp, premier but de cette partie, et c'est dur. Donc l'écoute, l'entraide, l'empathie, montrer ses émotions, euh, être, être sensible. Voilà, c'est... La sensibilité, c'est interprété comme un manque de force. Celui-ci, c'est vraiment le « waouh ». Quand tu le fais sur scène, le public est toujours oh, « waouh ». Et pourtant, elle est facile. On va se la faire toutes les deux. Tu vas me dire « non, c'est pas possible ». En fait, après, tu vas me dire « ah ouais okay. ». Je fais un site. Tu ne le feras pas comme moi. Euh, t'inquiète pas si tu le fais à mi-hauteur. Là, on monte les jambes. Ah. Le genou est bloqué. Et là, tu peux descendre. Oh, punaise. Tu peux, tu peux faire des abdos comme ça pour te montrer que tu ne peux pas tomber <rire> Tu vois Et là, tu n'auras plus qu'à descendre. <rire> voilà. Yes Oui, alors là, elle s'est fait un tatouage très élégant. Je suis à 2 minutes 53. On découvre le tatouage qu'elle s'est fait, qu fait faire entre les entre les qu'elle qu a d'ailleurs pas très, très marqué. C'est pas très... Enfin, en même temps, on a dit qu'on taclait pas sur le, sur le physique. Euh, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est descendante fondamentalement, mais c'est joli les cratillacs quand il y a le petit, petit trou, là, le, le petit point. Donc elle s'est tatouée euh, déesse. Hein, bah, écoutez, euh, on imagine, euh, on imagine que, que ça va fonctionner. En découvrant ma sexualité et tout, je me suis rendu compte que ben, j'étais pas assez euh, masculine pour être euh, considérée comme une bonne gouine. Pas assez visible, pas assez libérée de la féminité, et du coup euh, j'étais une mauvaise gouine. Bon, j'ai eu cette phase-là. Ah oui, donc elle ne sait pas où elle habite, en fait. C'est-à-dire qu'elle a trop de F pour être acceptée par son écosystème lesbien. Euh, très bien, mais ça, à la limite, c'est un problème particulier lié à une personne dans un écosystème, quand notre but et de s'intégrer à un groupe, eh bien, il y a des concessions à faire. C'est pour ça que quand les gens veulent s'intégrer à un groupe à l'école, eh ils se mettent à fumer parce que le, les gens du groupe fument, ou ils changent leur façon de s'habiller, ou ils changent leur, leur fréquentation. C'est-à-dire qu'ils euh, ont une tendresse pour, pour quelqu'un qui n'est pas assez cool pour faire partie du groupe, alors on lâche la personne qui n'est pas assez cool pour rentrer dans le groupe. Mais à aucun moment, euh, on ne te légitime à étendre, si tu veux, ta préoccupation, à celle des femmes ou des hommes. C'est-à-dire que là, tu nous racontes l'histoire de Lisa euh, tenue à la marge d'un groupe de lesbiennes. À quel moment Lisa est-elle en position de, de, de formuler des injonctions aux femmes je, je ne vois toujours pas euh, à quel moment elles t'ont euh, élue ou choisie pour cela. Euh, ça m'a vite passé. Heureusement, et euh, j'ai embrassé euh, ma. Mon extrême euh, femme euh, attitude. Euh... Ah ça y est, extrême. Donc là, ça me rappelle un petit peu quand euh, quand l'industrie euh, de l'agroalimentaire avait voulu rendre le cidre cool. Je me rappelle dans les années 2000, comme les jeunes ne buvaient plus de cidre qui était associé à une à une boisson de papa, à une boisson régionale, à quelque chose de franchouillard. Puis en plus, ça ne ça ne ça ne ça ne, ça ne peintait pas assez, ça ne ça ne l'ivresse venait pas assez vite. Tout à coup, l'industrie a dit, on va l'anglo-saxoniser, on va l'appeler non plus cidre, mais x cider Et donc là, c'est la même recette. Hein. Quand l'Empire veut rendre un truc cool, il y a un X devant et on anglicise le suffixe. Ouais, très bien, seulement euh, ne le dis pas avec un air euh, orgueilleux et comme ça, euh, confie sur l'assurance la, sur de ta modernité, alors que tu ne fais que réemployer des méthodes qui, qui ressortent tous les 20 ans. Hein. Euh, au max... Oui, ah, top. Il a... Donc on a une lesbienne, elle nous explique qu'il lui a été reproché pour se fondre dans son écosystème de, des restes de féminité en trop, tout en là prenant des cours de la pratique intrinsèquement et exclusivement réservée aux femmes. Ce qui m'a plu premièrement c'est que c'était un nouvel engin. Et puis Parallèlement, c'est un engin qui est très chaud en couleur. Il n'y a pas d'homme euh, pole dancer à part des... Oui, vous allez me dire, oui, il y a des go-go dancers dans les... Dans les euh, comment ça s'appelle dans les, dans, les, dans les enterrements de vie de jeune fille, mais c'est sous-représenté par rapport à la profession. Oui, non, mais là, elle joue vraiment dans, dans l'équipe adverse. En fait, on ne comprend pas quel est son projet. Si c'est d'être plus féminine, plus, plus masculine, plus, plus les deux... Ou était-ce un prétexte simplement pour montrer de la chair on voit, on voit beaucoup de peau, on voit beaucoup de chair dans ce reportage. Beaucoup de nudité. Pas forcément très belle, parce que la nudité, c'est masqué. Et la nudité, euh, c'est quoi un beau nu C'est une forme qui reflète la lumière. Et là, on est sur une lumière de jour, une lumière LED, une lumière blanche, une lumière de documentaire, et qui se prête très très peu aux nu. D'ailleurs, pas... encore une fois, elles, sont tout à fait, euh, elles, ont des, elles ont des corps tout à fait normaux. Elles ne sont pas laides. Simplement, le pole dance, euh, je ne suis pas un grand connaisseur, mais le, le, la beauté de la nuit, c'est justement la nuit. C'est-à-dire que dans l'obscurité ou la semi-obscurité, on va choisir exactement les teintes et les angles qui vont rendre les gens beaux. Hein. C'est le principe d'être beau en boîte de nuit, d'être beau en club, d'être beau euh, euh, au concert. Et là, on est en lumière crue, euh, elles sont éclairées de tous les côtés, il n'y a pas une seule ombre. Là, je regarde à 3 minutes 30, il n'y a, a pas d'ombre au menton. Il n'y a pas d'ombre sur les côtés, il n'y a pas d'ombre derrière. Quand il y, y a de l'ombre en nulle part, ça veut dire que les lumières viennent de partout. Donc elles sont baignées de lumière, euh, donc aucun défaut ne passe, donc ce n'est pas esthétique. On voit la trace de l'épilation des aisselles, euh, je suis à 3 minutes 30 toujours, on voit l'ombre. Ce n'est pas de leur faute, c'est simplement que c'est une pratique euh, érotico-esthétisante, mais filmée d'une manière qui est très désérotico-esthétisante. Dé dé dé euh, ça semble un peu illustrer le, le, le charabia mental dans, dans, dans lequel sont ces deux personnes tu changes la main, comme ça oui, tu vois pour sortir mon c'est très important moi je place toujours mon petit coude ici pour sortir en douceur parce que t'as vu ça fait tic tic oui la féminité ça consiste souvent, ça se résume souvent à dire petit avant tout hein. c'est à dire euh, un homme dit une chemise ou un t-shirt à une femme c'est un petit haut Hein, euh, un homme va dire, bah, j'ai mis mon jean noir. Mets tes jeans noirs, mets la chemise blanc cassé. Une femme euh, très féminine, ça va être euh, une petite paire de jeans, une petite paire d'escarpins, un petit haut. Elles ont une vraie petite histoire et je les aime beaucoup, même si elles sont toutes euh, fracas Avec ce geste-là, toujours pour réduire. Euh, écoute, tu as un physique de sportif, tu as, as, as des épaules, tu as... Tu, tu ne me sembles pas, euh, euh, comment dire, l'adjectif que, que, que, que tu m'évoques a priori n'est pas l'adjectif petit, mais c'est pas laid, hein, c'est très beau une femme sportive, mais pourquoi, euh, encore une fois, il n'y a, a jamais de réflexion sur ces concepts, mais pourquoi toujours s'acoquiner au terme petit en espérant que ça passe mieux, c'est bizarre. Et donc la peau, est, elle est bien accrochée, si tu sors vite, tu peux te l'arracher. Bon, beaucoup de chair, beaucoup trop de chair, euh, là. Super beauté, et j'ai oublié de te dire un truc très important. Il faut viser... La bibiche, la bibiche. <rire> Le frifri, oh est-ce que tu vas... <rire> Faut être dedans Elle est moelleuse, elle est là pour ça. <rire> Sinon, tu vas t'arracher les cuisses. On peut faire le, le... Alors, le frifri et la bibiche, donc on s'autorise à penser que ça doit être l'entrejambe. Et manifestement, ça les fait énormément rire. On rappelle qu'on est, est en présence de femmes qui ont l'âge d'être adultes. Hein avoir l'âge d'être adulte ne veut pas dire l'être, vous connaissez mes, mes logiques euh, transactionnelles, euh, enfants-parents-adultes, enfin adultes enfant, adulte, parents et là, le, le simple fait d'évoquer l'entrejambe, ça les fait rire cinq minutes, quoi. Euh, oui, d'accord, mais euh, ça, c'est quelque chose que tu fais en entrant en, en sixième au collège, euh, quand notre prof d'anglais, je me rappelle, au collège, nous a appris comment on disait un peu, en anglais, je ne vais pas le dire pour l'algorithme, enfin, pour le pour YouTube, mais je vous laisse deviner comment on dit un peu en anglais, ça a fait marrer la classe qui a gloussé, mais on avait 10-11 ans, quoi. Là, on parle de femmes qui ont 25-30 ans, enfin, allez, 23-27 ans. Euh... Peut-être toutes ces préoccupations ne sont-elles les préoccupations que d'enfants attardés le, le crucifix, il va te rendre heureuse. <rire> Donc les push-ups, moi, c'est ce qui me faisait rêver au début, c'est le fait de monter, tu sais, comme ça. J'ai pas bien compris, le il va vous rendre heureuse monter, et qui dit en ah, commentaire De monter encore et tout ça. Donc ça, ça fait vraiment, ça fait vraiment envie quand tu commences la pole. Yes. Oui. C'est parfait. C'est parfait. D'accord. Donc là, elle tient à une barre à un mètre du sol et tout à coup, elle reçoit des <rire> une, une brouette de compliments. Euh, ça doit être ça, l'empathie, ça doit être en fait le, le, le compliment systématique pour, pour, pour tout et pour rien, ça doit être la, bi la bienveillance féminine. Ah oui, on voit que le tatouage, en fait, n'est pas une idée isolée, hein. c'est-à-dire, euh, on ne sait pas si c'est du hainé, hein. ça, ça a l'air bizarre comme tatouage, le trait est un petit peu trop fin. Elle en est couverte de la, de la tête aux pieds, mais j'imagine qu'on va avoir une explication très bientôt. En tout cas, Lisa, tu nous régales, hein. c'est peut-être le moment de, de remercier Lisa, d'ailleurs. En couvrant la, la vidéo de, de, de, de, de compliments à son, à son égard, de pouces et d'inscriptions. Tu remets plus de peau sinon tu lâches. Oui, très bien. Là, il tient, j'en suis sûre. Oui Ah, c'est bien ma beauté, vraiment. Je me définis comme extrême femme. Et être femme, en fait, c'est avoir une féminité qui est non autorisée, qui est. Euh, non convenable. Une... Euh... Alors en fait, si tu, si tu te livrais à une activité non autorisée, je t'explique quelque chose, Lisa, tu ne serais pas sur France Télévisions, déjà. Hein, tu vivrais euh, dans la, la, la pénombre médiatique, tu serais euh, évincée, tu serais exfiltrée des médias, tu ne serais pas sur France Télévisions euh, sponsorisée ou co-sponsorisée par nos cotisations sociales, déjà, ça ne fonctionne pas. Non conforme. Une féminité paria. La féminité conforme, en fait, elle est un poids. Tandis que la féminité femme... Mais ce n'est pas la féminité femme ou pas femme, ou X ou pas X, ou X-Sider ou pas x t'a qui t'a rendu paria. C'est que tu as, échapp... tu as choisi des, des, des études et des activités qui te rendent inutile à la vie productive. On rappelle qu'elle a choisi art plastique, astrologie, hein, je je, sais bien, je suis bien passé pour le savoir, j'ai fréquenté près de 5 ans une, une soi-disant astrologue, et danse. C'est-à-dire que tu as choisi des activités non productives à la base, car le, le, le fait d'échanger un travail, une plus-value réelle contre la rétribution, te fait horreur. Et donc tu as choisi de vivre du, de la lubricité du regard des autres. Euh, c'est toi qui t'es rendu paria, c'est pas nous. C'est un choix. C'est une, une grande nuance. Et donc, dans les féminités femmes, je peux faire une petite liste. Il y a... Du coup, les lesbiennes féminines, les femmes trans, les travailleuses du sexe, ah oui, et les pédéfoles aussi. Toutes les personnes qui aiment leur propre féminité et qui aiment la féminité des autres, et qui s'en inspirent, euh, voilà. Donc en fait là, euh, je suis désolé, mais ce qu'on est en train de voir, c'est que la féminité se réduit à l'aquagym, au pole dance, aux ongles et aux cheveux, je veux dire même le plus misogyne des chanteurs misogynes, même Léo Ferré, même Gainsbourg. Des types bien sapés te feront du baise-main, toi tu feras des sourires, tu joueras à ton rôle, mais tu ne seras jamais, tu ne seras jamais Christophe qu'une petite... Même Brel n'aurait jamais Oser réduire les femmes à ça, à moins que la féminité ne concerne pas les femmes. Mais à ce moment-là, il faut nous le dire. Il faut nous dire de, de qui on parle et qui ça concerne. Enfin, en même temps, elle vient de le dire. Elle a dit les les, les trans et, et, et les folles. C'est très bien les spectacles de danse, hein. moi j'ai rien contre, hein. j'adore ça. Plus j'ai à quel moment... ces questions plus je vois à quel point c'est politique, ah, politique, plus je les aime à la folie et je considère ma féminité comme étant la chose la plus belle que j'ai. Ah là le cadreur est parti en vacances, là, il nous fait un pour plan, plan sur les, les nuages. Extrême. Non, je suis... Euh... Oui, donc là, euh, à 6,41, elle a voulu se faire euh, en friperie une tenue un petit peu euh, années année, année 20, année folle Mais euh, je crains que ça fasse un petit peu euh, ce boulevard à Paris là qui était connu pour, euh, pour monnayer ses ces travailleuses. C'est euh, une très mauvaise femme. Je suis vraiment... Euh, ça ne va pas du tout. Donc euh... ah, ah, ah, ah, ah, ah. Alors rappelez-vous ma passion dans la vidéoscopie, c'est toujours les mains et les chaussures parce que c'est ce que généralement c'est ce qui est hors cadre et c'est ce que les gens contrôlent le moins, ce sont les extrémités. Et bien là on n'est pas déçu au niveau des chaussures, je suis à 6'46 et elle arbore fièrement ce qu'on appelle les platform shoes qui étaient euh, ces chaussures de transsexuels, euh, si je ne m'abuse, américains, américaines hein, dans, les années, dans les années 70, dans, dans, dans le Bronx, ces grands noirs ou ces, ou ces, ou ces grands blancs d'ailleurs qui, qui s'habillaient en femme et qui, euh, comme ça, avaient des, des, des grands talons, des chaussures compensées dont ils se servaient comme armes euh, quand, quand on les harcelait pour le coup physiquement, quand on s'en prenait à eux. Ils il, il, il les balançaient comme ça à la, tête des, à la tête des agresseurs. Donc là, on a une petite, euh, on a une petite Loana euh, assise par terre euh, qui vit dans une bonbonnière, d'accord, avec euh, des guirlandes, un, un drap rose euh, euh, tout en sky. Donc on a bah, quoi le, le cocon mental euh, d'une femme-enfant à qui quelqu'un ou euh, un groupe de gens ont expliqué qu'elle euh, était parfaitement euh, légitime et enviable dans son statut de femme-enfant, et surtout qu'il ne fallait pas en sortir par le haut en essayant de grandir et de se rendre utile. Eh hein. bien, euh, bah, tout ça, ça fait de la bonne consommatrice et de la bonne influenceuse. C'est bien, c'est pratique, le capitalisme aime ça. On rappelle que le capitalisme fonctionne sur trois piliers. La main-d'œuvre déracinée, le, des flux d'argent de, liquide et la libération des passions. Donc il ne faut aucune entrave morale, éthique ou religieuse à l'envie de dépenser pour être ce qu'on est. Il faut euh, des esclaves payés pas cher et substituables à merci et il faut de, de l'argent qui coule partout. Et ça fabrique, euh, au bas de l'échelle, un petit peu des petites, des petites Cindy comme ça, des, des petites champouineuses, euh, euh, qu'on légitime en leur découvrant une vocation créatrice et artistique. Bon, bien. Donc euh, ce qui me plaît, c'est des choses pas du tout acceptables. Voilà, euh, j'adore me foutre à poil. Bon, c'est assez mal vu. Euh, j'aime, euh, du coup, quand euh, qu'on qu me regarde euh, me foutre à poil, j'aime être sexy. Bon, euh, c'est très mal vu. Euh, j'aime qu'on paye pour ça, c'est encore pire. Oui, bah, on le répétera jamais assez. Hein. Toujours se demander euh, quel est le rapport des gens à la, la plus-value, euh, d'où ils estiment qu'on veut dire l'argent. Et depuis le début, je vous dis que c'est quelqu'un qui veut échapper au principe de « je fournis un travail utile contre une valeur ajoutée ». Et là, elle vient de l'avouer, en fait, c'est euh, « j'ai une passion, euh, ma passion, c'est de me dénuder et de susciter la lubricité dans le regard des autres. Et j'estime que je vais devoir, et que je, que je peux en vivre. Et ça, c'est le troisième pilier du capitalisme mondialisé, je vous l'ai dit. Hein. Supprimer toute entrave morale, éthique ou religieuse aux passions. Hein. Euh, il faut que tout soit monétisable, y compris euh, l'accès aux voies génitales, euh, l'accès au corps, etc. Donc elle, euh, si elle n'a pas un OnlyFans, euh, ça, ça arrivera dans, dans, dans deux semaines, hein. c'est prévu, c'est en, en cours. Hein. Capitaliser sur sa propre sexualisation, c'est totalement hors de propos, en fait, pour une féminité convenable. Ouais. Et en plus, euh, s'en foutre, c'est encore pire. Je, je prévois, par contre, une petite gifle de, de réalisme au niveau du montant de la capitalisation. C'est-à-dire que là, elle est en train de s'imaginer, euh, je, je ne sais combien, de, un peu comme Perrette avant d'avoir vendu son, son pot au lait. Euh, j'imagine que le potelet va tomber et se rompre euh, quand les premiers chèques ou les premiers virements OnlyFans vont arriver. Et ça va plutôt être de l'ordre de, de la dizaine d'euros que du millier d'euros, hein, de ce que je vois là, à 7 minutes 28. Euh... En tant que Gwyn, alors là j'en parle même pas, j'ai sacrifié le regard social « Au profit de mon propre bonheur et accomplissement, mais je sais que je paye très cher. » Oui, bah ça c'est typiquement euh, l'enfant, hein, c'est-à-dire, euh, c'est quoi devenir adulte C'est accepter que la quête du bonheur est un, est un moteur, mais euh, doit être soumise au principe du respect d'un certain nombre de lois, euh, de la cohabitation avec l'autre, euh, et tout doit être « borné » par ce qui est admissible par la loi et par l'autre. Là, c'est euh, je, je subordonne tout à la poursuite de mon propre bonheur. Euh, ce qui est dommage, c'est que c'est... Alors moi, j ai, j ai, entre guillemets, ces gens doivent exister. Ce qui est dommage, c'est que les, les documentaires sur ces gens, les reportages sur ces gens, ne mettent jamais un, un éclairage de, de la nature de celui qu'on est en train de faire sur ces gens-là. C'est-à-dire qu'à un moment, les filmer avec bienveillance dans leur écosystème, pourquoi pas Très bien. Mais en même temps, mettez quelqu'un qui leur expose le, le, le bon sens, la raison, la ratio romaine, le logos grec, en leur disant, bah, tu sais, peut-être qu'à un moment, grandir, c'est accepter que euh, le, le bonheur personnel euh, doive s'imbriquer à un moment dans un cadre social, parce que euh, de la même façon que tu ne vivras pas sans le regard des autres, tu ne peux pas t'exonérer d'un euh, certain nombre de règles, d'un certain nombre de devoirs. Hein. Mais, euh, mais non, c'est toujours filmé un petit peu à la, à la striptease, euh, ce qui est dommage, puisque du coup, ces gens utilisent le regard silencieux de la caméra comme une légitimité. Je me considère sorcière. Parce que... Bah, ah, je me la fameuse sorcière. De cette figure euh, un peu en dehors des normes et de cette figure en fait qui est très libératrice. On va y revenir à la sorcière, je vous avais dit il y a quelques années, je vous l'avais dit, ça en 2018-2019 qu'on allait y, qu y arriver. femme en marge de la société qui vit pour elle-même, etc. Du coup, bah, forcément, ça me parle. Tu ne vis pas pour elle-même puisque tu as choisi de vivre d'activités qui dépendent du regard des autres, soit logique un peu, deux secondes. On n'a rien contre toi, mais bon, on pense quoi. Oui, alors on va conclure là-dessus avec l'idée de sorcière. Je vous avais dit, et on, le montre, on en montrera la preuve en post-production, je vous avais dit dès fin 2018, début 2019, si je me souviens bien, qu'il y avait une interview de notre inénérable Marlène, qui à l'époque n'était pas encore déléguée au, à Darmanin, mais qui était euh, égalité homme-femme, secrétaire d'État, et je vous avais dit, euh, elle fait un appel du pied à la frange gauche, de, de, des féministes. J'avais dit elle n'est pas élue. Ma maintenant, même quand on n'est pas élu, on a besoin d'asseoir son autorité sur une pseudo-base électorale, sur des gens qui vous soutiennent. J'avais scindé le féminisme en deux gros blocs hétérogènes. Les féministes de droite qui cherchaient à passer à la caisse avec la repentance, euh, la jurisprudence de la repentance euh, victimaire et euh, les procès euh, aux, aux, aux, aux célébrités et MeToo, etc. Bah à ma droite, à votre avis, je vais avoir quoi Je vais avoir les féministes radicales de combat, un temps surnommé chiennes de garde, alors individualistes, avides d'actions en justice, de quotas en leur faveur et de demandes en réparation contre tous ceux qui pourraient de près ou de loin, s'apparenter à une discrimination à leur encontre. Bref, euh, vous l'avez reconnu, la féministe de droite. Et les féministes de gauche, qu'on appelle également le féminisme euh, sacré, ou le... comment... Euh, je crois que c'était Mona Chollet, le, leur auteur de référence, qui parlait du, du, du feu sacré, là, du feu charnel, qui en gros euh, se découvre intrinsèquement, hein, de façon immanente, une connexion à la transcendance, à la nature et à, les, et à la spiritualité par le, le moment des règles. Voilà. Les féministes des idées, généralement regroupées en collectifs, mues par une vision alternative de la femme centrée sur la spiritualité, des collectifs donc fascinés par cette mécanique mystique qui prend possession du corps de F à la puberté et se manifeste mensuellement dans la douleur et le sang versé, sans des règles, euh, femme mystique qui ambitionne comme un rituel pacifiant et pacificateur de l'humanité de, de montrer Partout du Groenland au Pakistan, de Détroit à Saigon, le rouge grenat des règles. Bref, vous l'avez reconnu, à ma gauche, j'ai la féministe de gauche. Et leur, euh, leur, leur iconographie, leur, leur, comment dire, leur, leur modèle, à, cette, à ces féministes, à cette frange gauche du féminisme, c'est la fameuse sorcière. C'est comme ça qu'on reconnaît une féministe de gauche à une féministe de droite. Si vous entendez « cycle naturel » Euh, miracle du corps féminin, feu sacré, connexion à la nature et, et sorcière, c'est féministe de gauche. Si vous entendez euh, caisse enregistreuse et et, et procédures euh, judiciaires en tout genre, c'est féministe de droite. Donc là, évidemment, euh, il n'était pas très compliqué de, de reconnaître qu'on était, qu était du côté, du côté gauche. Bon, là, je crois qu'on a, a atteint les limites de son discours, c'est fini, elle n'a plus rien à dire. Ouais. Je suis extrême femme. Et ah, aussi... et on ne pouvait pas finir, évidemment, sans une, euh, une jolie petite démonstration d'ASMR. Hein, vous savez, euh, l'ASMR, ce sont ces gens qui ouvrent des chaînes sur les réseaux sociaux sans avoir rien à dire, comme disait ma copine Armel, ils ouvrent un réseau sans avoir de menu. Et donc, quand on n'a rien à dire, aucun discours, aucune pensée et aucune valeur ajoutée, ce qu'on fait, c'est qu'on murmure des banalités. Donc, je vous propose de vous quitter aujourd'hui en mode ASMR. Alors, attention, première mondiale. Merci de nous avoir suivis. C'était la vidéoscopie de Stéphane Edouard consacrée à Lisa, extrême femme. Pouce, abonnement, commentaire. Et on enchaîne avec la vidéo que je suis en train de pointer là, du doigt. Merci à tous. Rendez-vous sur les réseaux sociaux.